C'est l'invitation au pouvoir en qui est aussi présent ce soir pour assister au terme de de son règne parce que c'est ce qui va se passer à Avant de rentrer dans le vif du sujet, aucune mobilisation ne pourrait se faire à l'image des mobilisations des réunions des démarrons ne pourrait se faire sans un à chacun d'entre vous de se lever pour une minute, quelle que soit votre croyances, que vous soyez chrétien, advantique du septième jour, musulmans, pour dire que là il n'y a pas le problème, a de problème, nous ne personne. Mais ce soir, nous devons être dans une dynamique de communion. Et même les archers ont le droit de se lever. Au le nom de nos fêtes, mort ou pas, pour que notre population puisse retrouver ce qu'elle y a à jamais Merci à vous. Ce sont les meilleurs éléments pour été arrachés à l'Afrique pour être enlevés dans le monde où on ne dit pas assez. Donc ceux qui vous disent déjà que vous êtes les des descendants des États sont des personnes qui veulent s'assigner à la résistance de la pensée. Ils veulent faire que vous dédiez que vous étiez. Le jamais que vous êtes un peuple de géants et vous êtes la meilleure partie de la population qui que notre population connaît. Quand le clore d'école arrive, on se dit, vous vous rendez compte Nous sommes mal traités, nous sommes mal. Qui ont été mis en captivité, qui ont été placés ici pour travailler les sols, parce que ces gens-là n'avaient pas le pouvoir de le faire. C'est ça la réalité. Et l'histoire que nous allons travailler ici, la seule du monde, c'est se débarrasser du coup, Nous avons pour l'avenir, pas de Par jour. Je que vous assurer que les gens y arriveront, ils vont penser avec vous, ils ne peuvent pas aller vous tuer. Moi je veux soucier avec le peuple. Mais je vais veux faire soucier que mon corps qui va rentrer en France ou aller en train de m'attendre. Il faut nous parler à langage Il faut parler à langage clair à l'État français. Si nous menons des actions physiques à rétablir, nous ciblons un certain nombre de commerces. mais RG, vous pouvez noter, il n'y a pas de problème. Et nous disons mercredi, à telle heure, nous allons tous, à 1000, moi 2000, faire nos courses sans payer. Je peux vous assurer qu'ils vont commencer à nous écouter. des répartitions des richesses et la répartition des terres, la répartition de l'économie <fix> sur le vie. I want to go. Nous sommes le seul peuple sur cette terre qui prend comme drapeau le drapeau de ceux qui n'ont cessé de nous opprimer et qui nous oppriment encore aujourd'hui. Nous sommes le seul peuple sur cette terre comme l'autre Corée au Sénégal, Bakouzan, qui remporte à la place de Corée la volonté de l'autre. c'est la discipline. Il n'y aura pas d'acte de violence aujourd'hui. Ce que certains médias voudront retenir de nous, c'est que nous sommes des casseurs. Nous ne sommes pas des casseurs. Nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des, nous sommes des acteurs politiques qui avons compris comment le système fonctionne et qui avons compris que le seul langage que malheureusement le système colonial sur cette plantation qu'est la Martinique aujourd'hui comprend, c'est le langage économique. Nous parlons de justice sociale pour la population africaine. Tant que la justice sociale ne sera pas établie, que les mégaïgroupes contrôleront pas la pour des libérés et que la majorité de la population n'aura rien du tout, nous viendrons nous servir gratuitement, sans violence, sur le sucre de pour lequel la population a travaillé pendant des siècles. Poser sur les richesses, au milieu répartition des richesses dans une début siècle, dans le Caraïbes. Que nous avons prouvé que lorsque nous nous unissons, que nous ne parlons que d'une seule voix, que nous agissons sans violence mais avec intelligence, et que nous comprenons la puissance du symbole, nous sommes un peuple Nous avions promis que nous ne viendrions rien casser. Parce que notre but n'est pas de détruire quoi que ce soit, mais de construire un monde meilleur. Oui nous ne sommes pas contre un ce de un peuple raciste. Mais nous avons un peu qu'on a marre d'être noyés quotidiennement dans oui Nous sommes venus de passer un message et nous espérons qu'il rentre, que ce message rentrera. Délicatement, dans les oreilles des propriétaires coloniaux d'aujourd'hui, nous vous disons une seule chose. Écoutez les revendications du peuple sur le terrain de la justice sociale. Sinon la prochaine fois, nous serons beaucoup moins Je ouais. vous demande de vous rappeler que notre est bien plus seul. Ouais. Nous sommes un peuple. Il à un moment où chaque histoire a un début et, et la faveur de en la En silence, ils auront frappé un grand coup.